De retour avec Monsieur Wempi. De retour les gens, le lendemain de la découverte du zombie de Black Ops 3. Alors, ouais. on revient euh, toujours sur le zombie de Black Ops 3, mais cette fois on va approfondir et on va aller beaucoup plus loin et vous montrer toutes nos découvertes. Ouais, donc on a pas mal joué euh, ce soir avant de faire cette vidéo et du coup on a découvert pas mal de petits trucs qu'on va essayer de vous montrer. Et du coup notre but aujourd'hui, ça va pas être forcément d'aller super loin dans les vagues. Ça euh, va plutôt être de découvrir le plus de choses possible en fait. Enfin, enfin ouais. Parce qu'on n'a pas, pas tout découvert encore, on est toujours en phase de découverte. Hein. Voilà, on a réussi Et on va à vous montrer un peu. Activer quelques en... salles de. Comment on appelle ça Quelques salles d'invocation. De... Genre, il y a pas mal de trucs On va vous montrer, les gars. Et je pense que ça va être sympa. C'est bon, même, ça. Vas-y, lance-partie. Ouais, donc on a, fait, euh, on a fait pas mal de games, toi, tu as joué après toute la journée. Hein. Moi, je, je pensais que ma journée de dessus, concrètement. Et euh, ouais, on a réussi à bien avancer. Ouais. En, en deux parties, là, on a bien avancé. Et voilà. Et malheureusement, monsieur One Pie euh, ah, a un, un petit peu de mal. J'ai niqué la dernière game. Hein. Il a un petit peu enchaîné les émots. Ah, la dernière, game, je ah, sais pas été proche. Essaie de, essaie de bien t'appliquer, on peut faire des choses bien propres, hein, je pense. Attends, y j'ai toujours devant le projecteur, c'est chiant. Ah, ça, va, ça. Va. C'est bon là. Ah, du coup, des gars Ok. Euh, Peut-être que le rec sera pas terrible. Euh, genre, niveau qualité. Du coup, désolé d'avance. Du coup, est-ce que vous voyez, donc je voulais prendre en haut. Vous voyez ça en fait on a découvert qu'on pouvait le casser quand on était en bête simplement en faisant la même touche sur le cut. Genre avec ton on arrachait. Bah je vais tout de suite. Hein. Et vas-y bah montre-la. Regardez, hop là, porte en bois, on cut. Hop là. Ben on a mmh, un petit bonus derrière. Des munes. Là, on, on allume. Euh, hop là. Et là c'est pareil. C'est des caisses, on les casse en cutant Et là on a la un... pièce maîtresse du jeu. La clé d'un locataire. La Allez. pièce maîtresse du jeu euh, oui, qui nous permet est de réaliser des invoques. Mais tu as trois 3 balles mec, faut pas déconner. Dans la tête ouais, 3 balles. Non hum, non, dans le corps. Au oh, du corps 3 balles je pense. Vraiment tiré euh, au bide. Ça, ça me surprend à chaque fois. Elle est violente l'arme, hein. t'as vu je te dis. Hein. Ouais. Ok. Essaye d'écouter un petit peu l'homme de l'ombre qui parle là. super important ce qu'il dit il marque donc c'est ce qu'on a sur la main qui nous permet en fait, de nous transformer en bête ceci il appelle ça parfois la malédiction ça dépend porter la marque la malédiction. ah oui et donc il y a un truc aussi bon c'est, je pense que vous en avez déjà entendu parler partout sur internet c'est genre là en haut en haut de cet escalier au début du jeu on voit justement l'homme de l'ombre euh, je crois que c'est lui genre euh, ils sont que tes points <rire> C'est pas mal ça je voir, ouais. Bah non, parce qu'ils vont pas diminuer On oh. recommence ou pas On lance la game Ah vas-y vraiment... relance On relance, on revient <rire> Oh la blague Ah oh, mec <rire> <rire> C'est sais genre, une fois c'est les deux sur ton écran, une fois sur chaque écran, il haut y'a pas... Pas mal Genre... Il fait, il fait ce qu'il veut le jeu Il s'en pas les couilles, oui, il fait ce qu'il veut Là il y a plus à y avoir personne du tout tu vas voir Ah ça c'est YOLO quand même je sais pas ce qu'ils nous ont fait les bouchons. mais... Ça fait un kiff T'as lancé Merci. Par contre si quelqu'un de triage regarde cette vidéo Est-ce que vous pouvez descendre le temps à 5 secondes J'en ai pas 10 secondes c'est trop Du coup ils ont chacun leur nom maintenant Donc celui de gauche c'est DiCaprio Face <rire> à Guillaume euh, Celui avec la moustache je sais comment il l'a donné un petit nom Et Il lui, y a le boxeur tu, tu lui avais donné un petit nom que que Je sais pas comment je vais l'appeler Ça devrait un nom. Vous pouvez l'appeler Serge. Comme ça. <rire> Comme ça. Pas, tiens. je ne suis pas centré pour Regarde, On va commencer à faire ça. sur Max. Hein. Max. <rire> Et donc on vous montrera tout à l'heure comment on ces ces escaliers. Donc on vous demandait pour la liaison. Là où il y a l'homme de l'ombre. Je vous montre un ouais. il vient de disparaître. Ah, il vient disparaître. Il là. Et donc je vous disais euh, Vous avez cette forme de l'ombre en haut Et donc si vous commencez à le bourriner avec n'importe quelle arme Pardon. vous pilez vos chargeurs dessus Vous allez passer de la vague 1 à la vague 5 Puis à la vague 10 puis à la vague 15 d'un coup Et gagner 60 000 points je crois Donc ça peut un moyen, vous moyen allez me dire de fun, mais... Euh... C'est comme ça bien enfin, bon, bon, à mon avis c'est un moyen de remplacer Vous savez dans Black Ops 2 quand, Avant de lancer une partie de zombies Vous pouvez paramétrer que vague 5, 10, 15, 20 je pense que c'est une manière un petit peu de remplacer le... De remplacer ça, donc c'est bon il y a mes points bon. Ah c'est bon il y, les... il y a mes points sur ton écran Donc là on va ramasser le... la... la clé d'invocation comme il l'appelle C'est une un espèce de boule, un orbe Tu peux ouvrir te plaît et que je fasse le truc avec la bête, juste. Tu sais ouais, j'ai Ah c'est moi qui met une carte. Ah. Ouais, je... ouais Je crois que c'était toi qui c'est pas Vas-y, bah tu fais la bête parce que je sais même pas où bah, je vais. Bah je la Tu me juste où il est ouais. le grappin rapidement. Ouais, je vais ma bête. Euh, ah t'es un bête toi aussi Donc voilà, petit grappin. Là on a. Oh merde, mec on fait quoi là Ah oui, j'avais pas vu. Moi je fais la grue. Donc, en fait j'ai dépassé la grue. Et voilà, là la... vous allez voir que je traverse une pièce, donc je le fais rapidement parce que faut que je me grouille. Ici. Et là, hop là, voilà. on active Et ça. Un... Est-ce qu'il y a moyen que je fasse autre chose et ça ne sert à rien ce grimper là-haut je crois, non Bon, je crois qu'il y avait rien d'autre à faire. ici Et là, regardez, magnifique, on a ouvert l'escalier. Escalier qui mène donc à la première salle d'invocation. Dans laquelle on va pouvoir... Oh, fais des points, mec, fais des points. On va pouvoir mettre la cuillère en or que je viens de récupérer, je vais pas parler pendant ce temps, mais... Enfin, le sirop plume, pardon. Du coup, on va pouvoir mettre le silo plume non Du coup, fais du point, Guillaume, non ah, là. Oh, il monte là. ici. c'est alors, les uns, en, les, en, les en, hein. on va pas le faire. Hein. J'en ai un si tu veux. Attends, je sais pas si c'est le dernier. Tu, tu le tu le j'en ai un. reste un Je sais pas si je peux Allez. sauter là. Ouais, ouais Vas-y, go -les, les, les. Deux ah ouais Ah, je l'ai pas eu. Vas-y, descend là. Okay, ok donc là on est vraiment au centre de la map on le voit par exemple par les, les rails qui, qui euh, convergent. En fait il y a trois gars et du coup on voit bien que c'est l'intersection de la non. Et là toute façon on l'a fini euh, la mouche. Ouais on a fini la finie, là, Du coup en fait, vous voyez les. Mec t'as utilisé ta bête ou pas Ouais j'ai claqué la ah, soleil, j'ai okay, pas le nice. stylo. Du coup en fait on va pouvoir aller mettre le stylo, merde. Et donc là on a ce qu'ils appellent les veilleurs qui vont spawner, mais aide-moi ce bête. On a les veilleurs qui spawnent, alors les veilleurs c'est quoi C'est des espèces de sorciers qui lévitent En fait, à chaque fois que vous faites une action concernant le secret, ils viennent pour vous empêcher de le faire, mon C'est ça C'est leur but, on a acheté cette arme Donc là du coup quand t'as activé le truc, t'as fait bouger la grue et t'as cassé une caisse dans laquelle il y avait une pièce Non mais les gens ont vu, les gens ont on a fait juste deux trucs en même temps en fait Donc peut-être que vous regardiez les deux écrans Et du coup on peut la mettre dans la table que Guillaume a ouvert juste avant Tu viens un Non parce que ça pas être facile Par contre on a aucune arme si moi j'ai un pompe Ah bah attends bah je vais en acheter une prends que... le pompe si tu veux il est là Non je vais prendre le... l'arme okay, qui est là je crois que je l'avais pris C'est hein. le pompe concrètement Ah bon Ah oui c'est le pompe Ah bah j'ai eu T'as pas un B23 à racheter en bas ou ah vas je... Ah vas-y je vais le Je vais prendre Il est pas assez dégueu le pompe hein. Ouais Donc surtout évite de tuer le bien hein. Ok on est parti les gars Ok donc là on lance le rituel Alors euh, le rituel qui est, pas... enfin, qui est pas évident à faire on est mort comme ça avant parce que ça spawn vraiment partout et on a un espace assez réduit pour tourner. Avant ça en pas dans One Shot encore. Attention, il a premier sur toi. Regarde-toi hein. là. Alors, on a, on a pas trop de n'archis, si, c'est bon. Ouais. Donc là, regardez. On a un petit alien qui descend. Alors, on a aucune idée de ce que c'est, mais on peut le ramasser. Et quand on le ramasse, regarde, Tu vois la boule là est Elle c est, est, c est comme est chargée. Un petit peu. ouais. Et Regarde, ah tu vois, il y a l'icône de, de, de la meuf avec le petit alien derrière, tu vois. Ouais, c'est moi qui l'ai pris. Il a dit que 4 spécimens doivent être réunis et la destruction de votre monde. Donc, à tous les coups, en fait, il faut réussir à faire en compléter. Comme ça. Donc, là, il faut, il faut euh, faire 4 rituels comme ça pour obtenir les 4 aliens. Donc, il nous faut déjà 4 pièces et trouver les 4 salles de rituel. Voilà. Donc, ensuite, on enchaîne par quelle pièce on part chacun de côté pour en faire Euh, attends, mais vas-y, bon, on va en faire là parce de celle-là. Celle-là, c'est laquelle déjà Je me sens plus. Si je veux. Je veux la prochaine. Mais on a, on a des bêtes là ou pas Ouais. Euh, non, on a plus de bêtes là. Ah si T'as un reset de la vague Si, je crois que je l'ai eu. Oh, on a une bête en plus. Si, on a une bête chacun. Je crois que. Tu passes en il te t'en cul Et tu le le bouton. Je vais utiliser mes poids dans Alors, oh, regardez. Non, non, je vais tenir la vague. Là, on fonce. Première chose à faire, on casse cette porte. C'est un portail, on va voir ce qu'il Ensuite on prend ce grappin là, il y a deux grappins mais l'autre est inutile, et on fait tomber la casse. Donc dans la casse, vous, voir... vous allez voir, on aura oh, encore une nouvelle pièce. Et oui. ensuite euh, je crois que c'est tout. Ah oh, on a la boîte magique mec Ouais on a la boîte c'est ce que je viens de dire. Non, tu, si. peux pas, tu peux ouvrir la porte là Parce qu'on a pas la porte de... On a pas une la porte cat... de l'invocateur là du coup. Ah, si si si. y ben, veux la porte ou pas Bah ben, oui. Tu m'as pas ouvert ça. ça, ça c'est pas ça. Donc là, non, je c'est la, la TP ça, ça, la... ça a rien à voir, c'est la, la, la, la tp, des ça boxeurs. Bah oui ça amène à la salle d'invocation T'es sûr Bah oui donc là on... Ah non non t'as ah, raison d'ailleurs, c'est pas une salle d'invocation, c'est une salle gâchée. Donc voilà, là on carrément un téléporteur, donc, complètement gratuit, rien du tout à, à payer Tu nous emmènes vers une salle un peu plus bas Tu nous vers une espèce de salle secrète Tu veux que qu avec toi pour l'ouvrir ou pas Ah oui, c'est vrai que quand on arrive dans la salle, il euh, y a encore des veilleurs qui spawnent Bah euh... tout ce qui a un rapport avec le secret fait apparaître les veilleurs en fait Ok, alors qu'est-ce qu que tu veux que je passe en pas ou pas Moi j'ai encore le loin. Euh, bah ouais, il y a plein de trucs à faire. Mais il faut me faire en haut là. Monte. Ah non, active le nouvel atout déjà. Ah, attends un peu. D'abord je vais fais tout en haut. Là t'actives ça, ensuite t'actives celui en haut. Donc là on a euh, multi, donc triple arme. A moins qu'il ait bougé. Et là on a le nouvel atout de la map. Qui s'appelle Windows Wine, je crois. Qui coûte 4000. Donc, si je me trompe pas, c'est le. Allez, regarde, mec, viens voir le tableau. C'est là tout le Mec, viens voir, viens voir le tableau. J'arrive. Regarde le tableau, tu vois, il est chargé pour euh, celui qu'on a fait. Ah ouais Donc voilà, là on a le tableau des, des rituels en fait. Comme il milieu, on sait pas trop ce que c'est. C'est un, un petit peu, peu le centre de le, la map. Ouais, voilà, c'est un de... peu genre. Non, mais tu sais, ça c'est. Euh, comment ça s'appelle C'est la pierre de euh, tu sais, Non, sur Origin, il y avait un petit peu un équivalent. Tu sais, le monde euh, céleste, là. comment il s'appelle L'éther. Exactement. Et donc là, on a les quatre rituels. C'est un peu comme l'éther. Donc là on a accompli un et il est en jaune. Voilà. J'étais en train de vous dire, on a les, euh, on, a, on a une nouvelle à toute la donc qui coûte 4000, je l'ai essayé tout à l'heure Le propre, hein. le, propre, le, propre. C le c Je sais pas ce que ça fait exactement, c'est le bordel genre quand les zombies ils me tapaient ils explosaient Et il y avait des toiles d'araignée partout, je comprenais pas walker, franchement. Où Et j'avais un cut spécial un peu vert et qui pouvait stun les zombies et Justement ah, ça nous mais a un peu niqué pas notre partie parce que parfois quand on nous restait un zombie Là le zombie s'est touché Guillaume et il mourrait sur le coup C'est ça Et du coup ça nous a pas niqué Donc là Romain il a ouvert une porte et vous reconnaissez la porte c'est celle qui mène au milieu de la map on cherchait désespérément à ouvrir pendant la vidéo découverte <rire> Voilà Voilà du coup Alors moi ce que je propose mec C'est si on passe par là Elle est où la salle mec Je me souviens plus où est-ce qu'elle est La salle elle est, est tout au fond Il Faut ouvrir la porte Oui mais comment est-ce qu'on ouvre cette porte Elle bah, est payant C'est là c'est payé Ouais like. Bah J'ai euh... assez pour une boîte, ouais euh... Donc là c'est là où je m'étais pris la triple baffe hein, Si vous reconnaissez on est oui, en bas là. de la station de train. La mec, elle est où la salle Et là, si on descend tout en bas. C'est pas par là C'est tout en bas. Je te fais confiance. On, on va tomber sur une autre porte en bois qui mène directement à une salle d'invocation. Et tu crois que c'est celle-là pour l'objet de tout à l'heure Est-ce que tu l'as récupéré l'objet d'ailleurs oui. oui, tu l'as. Tu as récupéré la ceinture de tout à l'heure Oui, c'est la ceinture. Chaque Cha Cha personnage a un objet. Le magicien, ah. c'est le stylo plume. Le boxeur, c'est la ceinture. Voilà, euh, la je... meuf, c'est la chevelure. Et que... les DiCaprio, je sais pas ce que c'est. Ah, je crois que c'est un gant de boxe, pas Non, non, non, c'est le boxeur. Ah, mais si je peux le mettre là. J'ai gavouillé d'avoir un truc spécial. Je sais pas, j'avais cru voir un gant, je sais pas si c'était vrai. Bref, on tue le zombie, Guillaume De toute façon, on a pas le 4, on peut la à large là. Euh, ouais, C'est le bas 4, on tourne pas. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, mais je vois bien que tu es si je peux taper. Ah, mince, c'est peut aller là Tranquille, sans pression Ouais, ouais, ouais. Du coup, on regarde zombie comme d'hab. Là, là bah écoutez, on a jamais réussi encore à faire les 4 rituels, donc on va essayer de mais les faire. est-ce qu'on peut vraiment les faire, parce qu'on ne peut pas porter plus de objet par personne, tu vois Bah si, parce qu'à chaque fois que tu fais un rituel, tu perds ton objet. Tu la crois, objet. crois, Je tu crois. crois. Ouais. En fait. Oh C'est quoi Grenade spéciale Ah Oh là, là là là Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça On aurait dit un bocal bleu Oh là j'ai pas vu sur ton écran, mec, mais c'est vraiment bizarre. On a un nouveau singe ou quoi Mais faut en garder un. Hein. Ouais. ouais. Du coup j'ai pas d'armes. Bah, il te reste des balles de pompe, tranquille. Ouais. Le pompe franchement il fait largement ouais. pas. Ouais. C'est Moi j'ai personne Oh Triple T'as pris une triple ah, j'ai pris une triple. Ils m'ont gagné bang, bang, ils sont arrivés des deux côtés. Incroyable. J'étais en train de regarder si le truc rec, le temps de baisser les yeux, un zombie de chaque côté. Fais gaffe à toi, du vois, tu peux me ranimer sans trop de difficulté s'il le reste vivant. Excusez-moi, je regardais si le truc il est en train de rec et là. J'ai rechargé. On va adresser. Ok, excusez-moi. Si vous garder. Pas de soucis, il en reste 3 non, non, tu veux. Non, tu... non, on laisse deux. On laisse deux euh, vivants. Ouais, ouais, ouais. Laisse deux. Euh, Du coup, je vais peut-être refaire une boîte en fait, je pense. écoute coup la chance, c'est la boîte. Et moi, je vais aller ouvrir en bas. Donc, les gars, regardez mon écran. Tu gardes les zombies, Ils sont sur toi. Je pense. Oh, j'ai une espèce d'uzi J'ai une espèce de mini uzi Je suis vraiment marrant. Parce qu'il pas zombies. une seule de riche. Enfin, on ouais, pas qu'il faut utiliser nos bêtes avant de passer bah, là. Bah, justement, moi, j'utilise justement, ma bête là. Ah, il y a trois zombies là, mec. Bah, gardez, gardez une seconde. J'utilise ma bête là. Non, mais je pas. Il y en avait trois. Alors du coup on est parti les gars, et donc là on va débloquer la fameuse salle de okay. Alors, Je crois qu'il n'y a rien à faire dans cette salle Oh c'était l'homme de l'ombre ça Ah ouais Et encore 3 zombies oh, Et eh ouais donc tu l'as vu Parce qu'il y a un succès c'est voir l'homme de l'ombre 5 fois en une partie Donc on va se demander comment c'est ce possible intéressant. Ce, gars, voilà. ce sera toi qui ira voir raison Dans la salle que tu as débloqué il y a le couteau de boucher logiquement mmh. Euh, on peut avancer, j'ai 2000 points. Nanta 2000 points d'ailleurs. On peut avancer encore, je pense. Parce que je suis fait des boîtes, hein. Je suis trop riche. Ouais, mais il fallait bien une arme. Bon, tu oui, non, mais t'inquiète, je te euh, Tu viens, on essaie de poser la pièce là, je sais pas si elle va marcher. C'est toi qui l'as ou c'est moi Euh, oui. Donc, toi, t'as fait une théorie comme quoi. La pièce la, la plus proche de la salle est toujours celle qui va dans cette salle, justement. Bah, quand Parce qu on que... récupère une pièce, elle correspond toujours au ri... au... à la salle de rituel qui est la plus proche. Donc, on, on établit une théorie sur deux cas, ouais, c'est peut-être une coïncidence, mais. Ouais. Alors en quoi, ah tu vois, Spain, dans le quoi. Tu, ah, tu vois, c'est un ring de boxe, donc c'est clairement le boxeur. Bah, c'est la ceinture de boxe, on C'est quoi cette dame, mec Merde, je suis bloqué Ah, mec, je suis bloqué dans le ring, par contre. Mais oh, oh. surtout pas se mettre dans le ring, putain. On peut pas descendre par les côtés. T'inquiète, on monte un petit peu. Ah, je me suis retrouvé couille il faudrait qu'on essaie de sortir est-ce que ça annule le non je pense plus est-ce Est que ça annule le rituel ah, un succès un ah, succès dans le c'est quoi ok deuxième petit allié magnifique deux clés <rire> je mettais la musique de passe-partout mais ça pas c'est coup là oh fuck oh c'était quoi ça ils sont ils spawn ouais passepartout mais ça j'avais oublié ils spawn quand on quand on finit le coup de rituel je pense je pense que à partir du deuxième rituel ils spawn en fait surtout finis pas la manche c'est ça le bordel. Bah, c'est lui qu'on tue quoi. Tu pas des zombies quand je veux tout de zombies En on fait, on va vous, vous voir, montrer comment tu es. Mais moi, en fait, il me tire dans ses yeux. Enfin, dans l'œil qui est tout allumé en jaune. Et en fait, il se vénère un peu plus à chaque fois et quand on vite. Du coup, on regarde. Mais, euh, mais on peut finir la vague des zombies et ouais, je, je te ramène, te ramène je comme, comme sur Origin. Parce que tout à l'heure, genre, j'étais tout seul, il était mort et je me suis tapé une vague entière des zombies. Ah, en plus, il y été tout que tu je me suis tapé une vague entière, enfin deux vagues entières zombies plus deux boss en même temps. Et euh, c'était un peu la galère, je vous avoue. Il y a des trucs qui volent en plus. Hein. Donc euh... Ah le Marquois ça s'appelle je crois. Ouais, bon on l'appelle Marquois. Il, il y a un charpent 1, 112. Bon, ah là il est au table pour construire. Double ouais. il, il y a un truc pour construire là. On a toujours nos deux zombies non est-ce qu'il reste une marque, toi Oui, oh, trace une marque. Donc est-ce que tu pourrais essayer d'ouvrir une porte quelque part ou... Ouais, on bah, va tenter de faire un truc. Ici, il a rien à faire, je crois. Oh, ah, besoin. si on peut aller là-haut, mais je crois qu'il y a rien. À... Enfin, je sais pas si y a un truc intéressant là-haut. Je suis pas sûr. Je... Bah honnêtement, on a fait cette partie, on a fait la partie. Hein. On a la pièce. Sur toi. Sur toi. Mais c'est, je c'est pas comme si je t'avais pas prévenu, tu vois. Les <rire> jours, mec. Tu dans un hein, soir là. Attends, je vais tenter. J'ai 4000 points, serait cool que tu réanimes, quoi. Réa360. Dims, MG, is that you Ça va, ça, va, ça va. Hop, hop, hop. On vient Du coup, mec, vu que j'ai pas mal de points, on va aller l'autre côté, on va ouvrir. Ok, ok. Allez, mec, troisième pièce. Oh, là, je me sens plus, là. Là, ça y est, on a fait le tour de la map. Hein. On connaît la map à peu près. Comment ça va connaître, Là, par là, on va Ouais, par là. Ensuite se coupe cette pièce, j'ai masse points pour ouvrir. Attends, du coup, on a, on a plus de pièces, nous deux. Ouais. Et du coup, mec, je me souviens plus où est Masto. Parce que, genre, j'ai pas l'impression qu'il bouge, hein. Mais si, bien sûr que si. Tu pas, la première game, on a eu en haut, la si, deuxième ouais. game, on est debout. T'es sûr qu'on l'a eu là T'es sûr qu'on l'a pas eu sûr. sur le chemin ah, par je là Je suis sûr à 100%, 200%. Je suis sûr. La euh... vie de ma mère. Les... Donc là, regardez. Est-ce a... que tu te sens d'aller chercher la pièce, mec Est-ce que tu sens que t'as le temps d'ouvrir le cabinet et en plus d'aller ouvrir la porte là-bas Ouais, je l'ai fait la dernière fois. Tu mmh. le fais Ouais, bah, je l'ai fait. Bah, allez-y. Vas-y, vas-y. Ok, vous êtes prêts pour le ouais, rush de l'infini hein. Là c'est à le faire mec C'est trop drôle de devoir voler Vas-y Vous êtes prêts pour le rush de l'infini mes amis Les zombies ils courent ça va être difficile de pas le tuer hein. Est-ce que je crois que tu peux le faire tout seul à hein, vocation Ah merde ça met du temps Non c'était pas ça Qu'est-ce que tu Mais si, es c'était la caisse en haut Mais non mais la caisse en haut Enfin, un... Je peux pas avoir les deux, genre c'est une ou l'autre Je peux pas avoir les deux Mais non c'est c'est la pièce du tremplin la pièce qui fait. ça change rien, c'est la, la même chose Bah bien sûr pas non Mais si, on n'a pas récupéré la pièce Ah alors Tu penses que genre dans les dans les caisses qui sont un peu plus grosses il y a forcément les statues Bien sûr Non moi ce que je voulais c'était la caisse là-haut Ah mais on savait, on savait pas qu'il y avait bah, forcément les statues là-dedans. Ah, enfin ça toujours La quête, la boîte elle a toujours été là-haut, je pensais que vous ouvrir celle-là moi. Ah bah non mais. Enfin pour moi genre. Les caisses c'était les mêmes. Donc non. regardez, on a deux statues comme ça sur la map et on sait pas du tout ce que c'est. On en a deux qui sont dans les grosses caisses Et là du coup on a une pièce qui est en haut Bah du coup mec, euh, on passe la vague hein. Tu vas tourner au spawn, je vais tourner là-haut je, ouais. ah, je crois que ça va être une vague spéciale hein. Bah ça oh, devrait être tranquille ouais, va, Tranquille, ouais Tranquille, ouais. tranquille spéciales. Franchement ça fait vraiment plaisir la vague spéciale La vague spéciale Ouais, ouais Tu ouais. montres une vague spéciale Voilà une vague spéciale Ah c'est pas une vague spéciale Charge On dirait qu'on va s'y voir On va tourner un petit coup Bon Winter on le shoot encore si ça fait cher par contre Ah donc quand vous êtes comme ça vous prenez pas de risque, je pense, vous allez en bas. Il y a de la zombie. Hein je pense ah que j'ai besoin. Et tu voilà, donc la deuxième statue de poulpe, elle est là en fait. Statue de là. Hein Ça fait bizarre, il y a le bruit des headshots en multi. En zombie. Ah non. Le, bruit le bruit des headshots du multi en zombie. Ouais. Ah voilà, donc on a le deuxième rituel qui est en jaune. Que je à pas qu'on a fait un rituel, la plaque c'est lui. Euh, qui garde un zombie euh, Moi j'en ai un. Hein. Ok, bah si tu Je suis chelou euh, mon arme. Mais pas mal hein. Genre, en même temps il est en rafale et en même temps tu dois laisser appuyer. C'est très bizarre. Du coup, ah oui, il y a encore le téléporteur en plus. Bah, c'est je peux reprendre on le téléporteur dans l'autre sens. C'est vraiment gratuit, genre, c'est ça qui est vraiment ouf. Ouais, je C'est que le téléporteur est gratuit. Euh, du coup, est-ce que un peu de temps va aller je... poser la pièce Tu t'occupes de ça Tu te oui. vois pas hein Bah là voilà, c'est pas compliqué là, j'ai qu'un truc à faire. On va activer notre troisième rituel les gars du coup. Qu'est-ce que qu qu'il dit Ah oui, donc voilà. Est-ce est que tu penses mec que t'es capable de tenir la vague tout seul et que moi pendant ce temps je peux m'occuper du zombie Mais par contre. Meurs là, oh, okay, okay, pas grave, ça. voilà, et là on a la chevelure. Par contre, je crois qu'il y a un atout que je pourrais allumer quelque part. Non, il n'y a pas, il euh, bah, y avait masto en haut, mais ouais, a... c'est double tape. Non, c'est pas se passe. Je récupère, ça spawn, mais on a combien de points? Mais on a un ah, masto. Bah, ouais, ouais. Vas-y, viens, on, on avance. Je veux qu'on aille tenter dans ouais. ce moment. Non, le tueur. Bon, Vas-y, on, on fait le rituel Fais du, le rituel. du... Oui. Là, je pense qu'on va réussir à faire les 4. Hein. Et je pense que ça. Enfin, faut faire gaffe aux zombies. Hein. Après, ça doit être une bague spéciale après, donc ça va être tranquille, je pense. Là, pour moi, le boss il va spawner. Hein. Ouais. Ouais, ça va être difficile de tenir dans le caramens, dans C'est pas caramens. dur. Hein. Moi, je sais pas, je suis mal. T'as hein. bien vu tout à l'heure, genre j'étais là, ils m'ont tous bloqué là, j'ai réussi à sortir. Tiens on focus pas le zombie. Hein. Chaud Vas-y. Ouais, d'attaque. Vas-y. Non, faut appuyer deux fois. Faut appuyer une fois pour poser. Et une deuxième fois pour. Euh... Ah, le zombie il me suit, mec. Je, je me demande vraiment ce que ça fait si on sort de la salle. Et ouais, le problème dans ce genre de truc en fait, c'est de, de ne pas toucher le zombie. Elle nous suit dehors mec. Ah non, mais on peut pas sortir Y'a un mur Y'a un mur invisible. Tu tiens le rituel Tiens la fin du rituel C'est pas long est-ce que c'est un temps ou est-ce que c'est un, est un temps C'est un temps, c'est un temps, c'est un temps. Bien joué. Il bon, est mort le zombie ou quoi Oui, les est mort, je crois. Merde. Revive, On ira se on, ira... on ira chercher le truc après. Ira... Alors, moi je moi, vais, après, vais ouais. au spawn, ouais, on ira après. On ira... Ah, ah la vague spéciale, spéciale. Sûr, Ouh, enfin, Oh, La vague spéciale, on l'aime là. Là, là, c'est vraiment sûr. Non, par contre, les gars, faut pas abuser au bout d'un moment. Genre, on se tapait quoi Une déco là Non, par contre, les mecs, genre. Ça, c'est pas autorisé, ça. Genre, abusez pas Genre, c'est un truc pour nous empêcher de découvrir le secret de la main trop tôt ou genre c'est quoi Abusez. C'est incroyable, hein. Ok, t'es tellement bien. Mets-toi hors ligne, mets-toi hors ligne. On peut pas, on peut pas. On peut pas jouer en local. Tu peux pas Et tu sais, de toute façon, les secrets, on peut pas les faire en local. Oh, mec, le jeu il bug, je sais pas ce qui se passe. Tu peux vraiment pas jouer hors ligne Non, on peut pas jouer en local. J'aime ma vie. <rire> J'aime beaucoup ma vie. Le problème c'est que pas complètement. Là pas. là tu peux plus te reconnecter en ligne. <rire> ça a pas de... qui est ce qui a coupé la box T'as <rire> internet là ou pas Là t'as internet Ouais j'ai internet ça. Oh c'est le jeu qui déconne, c'est le jeu qui déconne. C'est le jeu qui décolle C'est vraiment le jeu qui déconne. Ah c'est le jeu. Ouais c'est bien, je me Du coup les gens comme vous avez vu, on a une bonne déco une magnifique déco euh, maintenance des serveurs de Black Ops trois de, bah, de triage. du coup Super. ça a dû durer à peu près un quart d'heure dix minutes un quart d'heure à peu près après un cerco. on est revenu jusqu'à jusqu'à l'endroit où on était et du coup on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas porter plus de deux Alien. euh, deux aliens chacun enfin on pouvait pas avoir plus de deux aliens on pouvait en avoir qu'un seul quoi on pouvait pas porter deux du coup il y a forcément un endroit où on peut les déposer c'est ça et mais du coup on est bloqué à cet endroit là il commence à se faire tard et du coup on a décidé d'arrêter la vidéo là malgré tout même si on a ouais, donc ouais, ouais. mais donc euh... Donc Ça veut dire qu'à quatre joueurs, on pourrait tous prendre un alien, ce qui fallait les choses, mais euh, j'ai vu sur YouTube un gars qui, qui jouait en solo qui avait réussi à prendre tous les aliens, c'est-à-dire qu'il les avait bien déposés quelque part. Il y avait un endroit où il faut mais les où, déposer, mais où, où on en a avait des, des idées, genre les déposer dans les espèces de grosses statues de poulpe en pierre là, mais ça marche pas. Euh, Peut-être les déposer en bas dans la salle où il y a si, les Non J'ai cherché aussi, j'ai cherchais dans la salle, mais j'ai pas réussi à déposer les miennes. Donc, écoutez, on sait on est bloqué là genre, on est bloqué on sait pas où déposer les poules pas de deux faut aller jouer à quatre ou... ouais, j'espère ouais. que je vais rêver cette nuit de ça l'illumination ça ah là, là, serait pas mal tu vois. <rire> à, à, à, genre on a un dilemme en fait on sait pas si on regarde sur YouTube en trichant ou si vraiment on persévère on essaie de trouver bah, par de nous mêmes je pense que je vais y jouer demain matin bah, euh, j'essaie je es de venir demain après-midi je vais je bien. vais voir je vais voir demain après ouais, je Et, euh, comme ça si jamais demain matin je trouve je te tiens au courant et sinon je pense qu'on trichera parce que ça sert à rien de faire des vidéos si les gens n'ont pas de... Ouais. Donc voilà, bon, si vous on avez a pas déjà pas mal avancé, je pense que personnellement je pense que les 4 invocations permettent d'accéder aux 4 armes spéciales de la map qui sont les 4 épées qu'on voit hyper dans le trailer, qui, qui ressemblent un peu aux bâtons d'Origins, je suis quasiment sûr que ça ramène à ça. Hein. Voilà, mais du coup on ne peut vraiment pas se renseigner, on aimerait vraiment découvrir par nous-mêmes, du coup on va chercher. Et on pense aussi que dans la salle en bas où il y a tous les signes, il y a des, des murs en fait, qui sont des portes et qui se cassent. Qui ça, ouvre se voit, ça se voit, ça se voit. Par exemple, genre, vous avez un mur de pierre et à côté vous avez un piège. Et ouais. le piège au début n'est pas Sur activable bureau, mais il ça, symboles, ça se voit que s'il y a un piège c'est qu'il y a une porte, faut pas déconner. Du coup à ouais, le coup un c'est une porte qui va s'ouvrir quand on aura les quatre, ou un truc comme ça. Du ah. coup voilà nos, nos recherches s'arrêtent là. Exactement. S arrêtent s arrêtent là. Là. Ah, cette vidéo s'arrête là donc j'espère encore une fois qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser votre commentaire euh, si vous avez des idées, si vous voulez nous aiguiller un petit peu. Ne spoilez pas s'il vous plaît. Hein, ce serait oh, pas cool. pas intéressant. Mais si vous avez des petites indications peut-être subtiles, des pistes exactement. On a besoin de votre aide. On a besoin de vous, exactement. Du coup, n'hésitez pas à laisser votre avis petit, dans les commentaires. petit pouce bleu, comme d'habitude. Voilà. Hein Et sinon, bah écoutez, c'était Zombie tips avec Tipsyron. Tips J'espère que ça vous a plu. Gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde. Peace.